15 jours pour obtenir un prêt immobilier 27 jours pour réaliser un investissement immobilier en utilisant l'effet de levier en Estonie. C'est le temps qu'il m'a fallu pour acquérir mon troisième bien immobilier en Estonie. Le 20e hein, si on prend en compte ceux des clients élites que nous avons accompagnés. Pas de surprise, hein, je fais partie de ceux qui se sont tournés vers l'étranger pour améliorer leur fiscalité, augmenter leur pouvoir d'achat et gagner en liberté. En 2017, j'ai choisi de m'installer en Estonie pour la rapidité de ses démarches et sa sécurité. D'ailleurs, j'enregistre cette vidéo aujourd'hui de Tallinn, la capitale de l'Estonie. Et depuis, l'Estonie est devenue l'une des références en matière d'expatriation et d'investissement à l'étranger. Mais c'était loin d'être le cas, parce qu'en 2017, quand je me suis installé ici, c'était compliqué de s'y installer et d'y investir ce qui manquait terriblement d'un service de qualité pour les expats. Après 50 ans de vie en Estonie entre 2017 et 2021, et après avoir aidé plusieurs centaines de personnes à profiter des avantages de l'Estonie via la société de conseil que j'ai fondée en 2019, Life Invest, j'ai pu enfin réaliser mon premier investissement à crédit en Estonie, hein, en partenariat avec ma fiancée. Et dans cette vidéo, je vous explique absolument tout. Ça plaira à ceux qui sont expatriés ou qui souhaitent tenter l'aventure, pour vous montrer qu'il est possible avec beaucoup de bonne volonté de développer ses piliers de vie à l'étranger et par la même occasion sécuriser et diversifier ses sources de revenus en Estonie. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous à travers ce cas pratique inédit hein, qui est le nôtre, le périmètre d'un contrat de prêt, les formalités à remplir pour un entrepreneur et un salarié, les taux d'intérêt, les subtilités à connaître, la négociation qu'on a su obtenir avec la banque, pour vous apporter un maximum de valeur ajoutée. Est-ce que vous êtes chaud Allez, on y va Bonjour, ici Romain, fondateur de Life Invest. Et si vous voulez être accompagné pour vous expatrier et investir en Estonie, rendez-vous sur lifeinvest.eu. Alors, c'est parti. On se retrouve sur mon écran et on va parler de notre cas précis. Donc, euh, comment est-ce qu'on a obtenu un prêt immobilier en Estonie Je pense que ça va vous plaire puisque vraiment, on va rentrer dans, dans tous les détails. Donc pour commencer, j'ai envie de dire que les banques locales sont réticentes à prêter à un étranger, surtout s'il ne réside pas encore en Estonie. Dans la plupart des cas, un prêt peut être accordé uniquement dans le cadre d'une source de revenus imposable en Estonie. En Estonie, le, le taux d'emprunt est plus élevé qu'en France le taux variable est privilégié. Aussi, euh, petite euh, facilité, inutile de faire traduire des documents. Dans d'autres pays, il se peut que la traduction de documents soit nécessaire avec un traducteur assermenté. Là, ce n'est pas le cas. Et les chiffres, naturellement, que nous allons voir dans cette présentation, sont adaptés à ma situation et, euh, et diffèrent en fonction de votre projet, de votre situation, de la banque que vous sollicitez, de la manière avec laquelle vous soignez votre dossier. Pour parler de notre cas précis, alors on a investi dans ce studio locatif en octobre 2021. Euh, C'est une petite surface optimisée avec euh, trois couchages. On est sur du 21,7 carrés, Tallinn, hyper centre, à destination de location saisonnière, dans un, dans un bel immeuble d'époque, réhabilité en 2019. Donc on peut voir là sur les images qu'il y a un canapé-lit, un espace couchage avec lit de place, c'est du brick, un petit effet loft que j'apprécie moi particulièrement et qui ira bien sur les annonces style booking Airbnb. Surtout qu'on a euh, des arguments comme une terrasse, une salle de sport, euh, des parties communes euh, design et euh, on est typiquement sur un investissement locatif, euh, aussi une valeur refuge, un confort de vie, un flux de trésorerie et une perspective de plus-value intéressante. Maintenant, voyons quelles sont les étapes à suivre pour obtenir un emprunt. Tout d'abord, on doit soumettre à la banque via un, un lien, hein, c'est une demande en ligne, et ensuite le conseiller bancaire prend contact avec nous. L'emprunteur présente les documents nécessaires qu'on va voir dans les slides suivantes. Hein. À chaque point, on a une slide dédiée pour que vous compreniez l'ensemble dans le détail. Et Une fois que la demande a été faite avec euh, les pièces justificatives nécessaires qui ont été remises au conseiller, on doit remettre un rapport d'évaluation qui est à la charge de l'acheteur pour valider la valeur du bien la banque étudie et notifie à l'emprunteur la décision de financement et le conseil sur les modalités du contrat à conclure ça c'est en étape 3 en étape 4 l'emprunteur et le représentant de la banque signent le contrat de prêt par voie numérique en étape 5 un acte notarié est conclu. Les frais de notaire et de timbre fiscal sont payés par l'acheteur en Estonie. En étape 6, la banque verse le montant du prêt sur le compte bancaire de l'emprunteur et l'emprunteur le verse au vendeur du bien. Et enfin, l'acheteur s'assure d'assurer le bien et de présenter la police d'assurance valide à la banque. Donc, En étape 1, pour être tout à fait authentique et transparent, on a choisi la banque LHV pour nous accompagner. Et on est passé par ce lien là que vous voyez à l'écran et euh, il nous est demandé euh, combien est-ce qu'on gagne et quel est le lien du bien euh, pour lequel ils sont sollicités. Si l'annonce n'est pas encore en ligne comme ça a été le cas pour euh, cet investissement, ça a été un, un bien comme on dit « off market » dans le jargon, donc euh, pas disponible à la vente de manière publique, à ce moment-là l'échange se fait par mail directement avec le conseiller. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, c'est le mail que j'ai envoyé au conseiller. Je lui ai partagé des images, j'ai fait un bref topo en lui partageant le prix, la situation. Ensuite, en termes de documents nécessaires, il faut prouver que la situation financière de l'emprunteur soit stable et convaincante pour qu'une banque en Estonie vous prête de l'argent pour investir dans l'immobilier. Et Généralement, les prérequis sont les suivants. Donc pour un salarié, il faut les relever de, de compte de 6 mois de salaire dans le cadre d'une start-up, donc d'une nouvelle société. Euh, et 4 mois suffisent de salaire pour le salarié d'une PME, ce qui suffit généralement pour passer la période d'essai en Estonie. Et pour un chef d'entreprise, il faut prouver 6 mois de salaire avec un minimum de 900 euros net par mois. Il faut aussi justifier un compte de résultat de moins de deux mois et montrer un minimum de deux bilans. Alors ça, c'est vraiment un minimum pour que la banque puisse commencer à étudier votre dossier. Pour être complètement transparent, on a eu accès au crédit avec ma fiancée ici, qui elle est dans le domaine du privé, elle est salariée dans le domaine du privé et moi, je suis ici entrepreneur depuis, depuis 2017, donc on a quasiment cinq ans de, de vie ici sur place. Et à mon avis, ça a favorisé l'accord de prêt. Mais voilà, pour dire que la banque va commencer à étudier votre dossier à partir de, de ces conditions-là que vous avez à l'écran. Ensuite, le 22 octobre 2021, on a reçu le rapport d'expert. Alors, vous verrez hein, qu'entre le 9 octobre 2021, là on a soumis notre demande à la banque, et entre le 22 octobre 2021, là où on a reçu le rapport d'experts, il s'est passé plusieurs jours. C'est d'ailleurs l'étape la plus longue euh, pour différentes raisons, mais euh, la principale c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités en ce moment sur le marché domestique. Euh, historiquement, les Estoniens comme euh, les Lituaniens et les Lettoniens favorisent l'investissement immobilier, donc euh, ils sont occupés en ce moment. Et, euh, il se peut qu'il y ait une différence de prix entre le rapport d'expert et le prix demandé par le vendeur. Et si ça se passe, eh c'est l'acheteur qui, euh, qui va devoir financer la différence, euh, qui doit ajouter ça à, à son apport personnel. Et il faut que le document soit signé par l'expert et par vous-même avant de l'envoyer au conseiller bancaire. Le 23 octobre 2021, donc euh, un jour après, on a reçu un, un accord de principe de la banque. Les dates, hein, par euh, souci de transparence, sont encadrées en vert. Comme ça, bah ça, ça vous montre la chronologie exacte euh, de comment on a réalisé cet investissement à crédit en Estonie. Euh, on nous propose un taux de 4,2%. Bon, OK. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la banque directement et, euh, et négocié euh, pour euh, qu'ensuite, le 25 octobre, soit deux jours plus tard, voilà mais elles reviennent avec un taux un peu plus intéressant de 3,95. Alors, comme je vous dis, les taux sont plus élevés ici, et ça dépend de la destination de l'immeuble. Je vais vous montrer ça dans la slide suivante. Mais en gros, pour un prix de vente de 120 000 euros 500, on a un frais de timbre à 175 euros, frais de notaire à 611 euros, mobilier plus déco intérieur, on se situe à 2000 euros, frais de contrat à bancaire 150, évaluation immobilière 300. Donc, on est sur un frais d'acquisition total de 123 736 euros. Euh, encore une fois, c'est de la location saisonnière, mais j'attends d'avoir un premier bilan pour vous parler des chiffres précis. Bon, on est sur un investissement à cash flow positif avec fort potentiel de plus-value. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les banques en Estonie financent à hauteur de 70 dans le cadre d'une destination commerciale, hein, comme c'est le cas ici. On est sur un immeuble de type hôtelier. Ça veut dire que le montant de l'autofinancement, dans notre cas précis, est de 37 900 euros et le montant du prêt est de 82 600, soit 70 du montant total. Et il faut savoir que le montant de l'apport personnel peut être de 15 à 20 si l'immeuble est à destination d'habitation, comme je le disais, la banque peut dans ce cas financer à 85 Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Estonie, la plupart des immeubles neufs sont à destination commerciale, donc à prendre en compte. Et le taux est à 3,95 plus Euribor 6 mois pour un investissement locatif, donc avec destination commerciale. Et le taux Euribor à 6 mois, c'est un variable, c'est un taux d'intérêt auquel une sélection de banques européennes s'accorde mutuellement des prêts en euros, et les prêts ayant alors une durée de 6 mois. Et dans le cadre d'un investissement à destination d'habitation, à destination privée, le taux aurait été de, de 2% environ, plus Euribor 6 mois toujours, s'il s'agit d'une résidence principale. Donc on continue dans le cadre de notre exemple hein, d'investissement euh, sur de la destination commerciale avec un taux de 3,95 plus le rebord 6 mois. Euh, on est sur une durée de près de 30 ans, sur une mensualité de paiement qui est à 394 euros, sur des frais de contrat de 150 au lieu de 300 euros puisque nous sommes passés par un intermédiaire ici euh, de confiance. Et on est sur un remboursement anticipé du prêt gratuit. Alors, qu'est-ce que l'Uribor Vous pouvez vous demander, bah, généralement, c'est une mensualité qui comprend le remboursement du prêt, le principal, et les intérêts hein, dans le cadre d'un investissement immobilier à crédit. Les intérêts sont des frais que l'emprunteur doit payer à la banque pour l'utilisation du montant du prêt. En Estonie, c'est un peu différent. Le paiement des intérêts dépend du montant du prêt, tel que spécifié dans le contrat de prêt, hein, de la marge de la banque et de l'Uribor. Donc Pour définir les premières mensualités de remboursement, on examine le Rebord 6 mois initial, c'est le taux qui s'appliquera pendant les 6 premiers mois, et ensuite bah on prend en compte le nouveau ribord 6 mois plus tard, et on l'utilisera pour les 6 mois qui viennent, et ainsi de suite jusqu'à la fin du prêt. Ça veut dire que le montant d'un paiement mensuel de prêt change tous les 6 mois lorsque le niveau de le Rebord est modifié. Et si le devient négatif, il est considéré comme égal à 0, dans ce cas le paiement mensuel du prêt reste le même, que spécifié de base dans le contrat de prêt. Mais s'il devient positif, alors les mensualités augmentent. Alors, il faut savoir que les taux sont négatifs depuis plusieurs années. Il se peut qu'ils augmentent. On verra. On ne sait pas prédire l'avenir. On ne lit pas dans une boule de cristal. Mais euh, s'ils venaient à augmenter, on est préparé puisqu'on a investi dans l'hypercentre de Tallinn et que c'est un investissement à cash flow positif avec une marge prévue pour ce type d'éventualité. Donc, si vous voulez visiter riborrates.eu pour consulter l'historique des chiffres exacts, vous pouvez. Il faut retenir que le prêt à taux variable se comporte comme une succession de taux fixes qui sont relevés au fur et à mesure. Pour que l'emprunteur connaisse le montant de son versement, la banque lui envoie un nouvel échéancier tous les six mois dans le cadre d'un investissement à crédit en Estonie. On continue. On a reçu notre contrat de prêt le 3 novembre 2021, encadré en vert hein, toujours par cohérence. En gros, ça résume les conditions, les parties demandeurs, prêteurs, quelles sont les mensualités, quel est le taux. À gauche et à droite, on a l'échéancier, donc avec la partie principale, la partie remboursement des intérêts d'emprunt. Et, et on peut s'apercevoir que, comme en France par exemple, euh, au début de cet emprunt immobilier, bien, ce sont les intérêts d'emprunt qui sont remboursés à, à plus grosse partie. Ensuite, on passe chez le notaire. Alors, c'est le 4 novembre 2021, la signature du contrat de prêt a été faite le 3. C'est normal, la signature du contrat de prêt se fait la veille du rendez-vous chez le notaire et on a su avoir un rendez-vous assez rapidement grâce à nos notaires. Comme vous le savez probablement, on est actif ici depuis 2019. Donc bon, on s'est fait un réseau qui est assez accommodant avec nous. Normalement, il aurait fallu attendre un peu plus de temps. Comme je vous le disais tout à l'heure, en ce moment, il y a beaucoup de transactions qui sont effectuées et les délais de vente sont un peu plus longs que d'habitude. Je vous montre une petite vidéo qui ne peut pas se lire sur le format PDF de la présentation, mais en gros voilà. Promoteur, banque, heureux, heureux Luron, agent immobilier, fiancé, signature, vraiment comme une signature traditionnelle on va dire chez le notaire en France. Ensuite, dans la foulée, paiement des frais de notaire. Je vous fais un petit extrait. Voilà, 611 euros. Pour l'investissement de 120 000, on parle d'un euh, cadeau. Merci l'Estonie. Et quelques jours après, la police d'assurance a été signée. On a pris une assurance tout risque pour 6,86 euros par mois. Et ça inclut incendie, inondation, dommage, cambriolage, vandalisme... Aide à domicile 24 heures sur 24, entrée d'eau de pluie dans le bâtiment, dommages causés par la neige ou la glace accumulée sur le toit, défaillance de l'électroménager, assurance contre les dommages causés par le locataire, assurance habitation, assurance remboursement de prêts, assurance des revenus locatifs hein, dans certains euh, montants qui sont détaillés au contrat, euh, assurance contre les dommages causés par les travaux de construction, de réparation, assurance responsabilité civile, Dites-moi si c'est euh, compétitif dans les commentaires par rapport à votre assurance que vous pourriez avoir en France ou à l'étranger dans le cadre d'un investissement à l'étranger. Je serais intéressé de savoir combien coûte une assurance tout risque pour un investissement locatif. On fait un petit résumé de la chronologie. Hein. C'est intéressant de voir qu'entre le 9 et le 4 novembre, eh bien, on a eu notre prêt, on a su investir, on est passé chez le notaire, il y a eu remise des clés, transfert de l'argent, bref. Euh, le 9 octobre 2021, demande de prêt 22 octobre, rapport d'évaluation signé 23 octobre, prêt accordé 3 novembre 2021, contrat de prêt signé 4 novembre 2021, signature définitive chez le notaire. Et, et ce qui est croustillant, c'est que le processus est fait en ligne de A à Z. On n'a jamais rencontré notre conseiller bancaire dans le cadre de cette opération. Euh, uniquement le jour de la signature, le, le, la banque est venue et, et a procédé au, au transfert des fonds. Mais sinon, bah, c'était du confort de chez soi. Aussi, euh, je précise que 21 heures ont été mobilisées pour euh, réaliser cet investissement. En octobre, le camembert et, et les, et les barres euh, violettes représentent le nombre d'heures qui, qui ont été investies sur, sur le dossier. Et Je m'aperçois que ça va vite. Hein, euh, entre les échanges, les appels, les négociations, l'organisation de rendez-vous, on est, on est sur, euh, sur quasi une journée d'investis en octobre et plus 5 heures en novembre euh, puisque euh, bah, la signature a pris moins d'une heure et on fait des échanges avec le designer pour, pour euh, l'aménagement et, et tout ça. Donc, euh, grosso modo, 26 heures ont été comptabilisées jusqu'ici. Que euh, Même si c'est rapide et que c'est efficace, ça prend du temps. Et si vous voulez aller plus loin, bah, naturellement, je vous invite à, à souscrire à notre chaîne YouTube pour rien manquer des contenus inédits à venir. Euh, nouveau, vous pouvez rejoindre notre Telegram, groupe francophone d'intérêt commun autour de l'expatriation et de l'investissement à l'étranger. C'est fait pour être un, un peu plus à proximité de vous, de vous partager des articles, des nouveautés. et euh, Choisissez Life in Death case study, consultation privée hein, si vous voulez avoir réponse à des questions spécifiques, personnelles, accéder à un soutien moral aux besoins dans le cadre de la réalisation de vos projets. Choisissez Life Invest Residency pour ceux qui ont envie de devenir e-citoyens européens et créer leur société en Estonie à distance grâce à Internet. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas forcément accès à l'espace européen des affaires et qui veulent avoir un IBAN, euh, qui veulent avoir accès à une société qui se gère à distance avec des coûts opérationnels euh, faibles et qui n'ont pas nécessairement accès à des processeurs de paiement stables type Paypal Business et Stripe. Ce n'est pas une façon d'optimiser sa fiscalité, mais c'est une façon intéressante de valider son identité numérique avec le soutien d'un gouvernement, l'Estonie qui plus est, pour se développer internationalement et rejoignez par contre notre programme Life Invest Residency si vous voulez faire chuter vos impôts et augmenter votre pouvoir d'achat grâce à l'expatriation. Enfin, rejoignez Life Invest Heritage pour diversifier et développer votre patrimoine avec l'investissement immobilier à l'étranger en Estonie et euh, bah, avoir accès à notre réseau de contacts privilégiés ici sur place. Et vous aurez accès à l'alerte privée Life Invest, la liste des opportunités nouvelles sur le marché. Donc assurez-vous de rejoindre ce programme pour en savoir davantage et être accompagné par une personne qui est déjà passée par là. Je vous remercie pour votre attention, je vous reprends sur l'écran de plein pied. En conclusion, faire un investissement à crédit peut se faire en moins d'un mois, quand on sait ce qu'on fait. Il est nécessaire d'avoir une source de revenus imposable en Estonie, comme vous l'avez compris. Donc pensez à développer votre stabilité financière, si vous voulez aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, si vous êtes le patron d'une entreprise, privilégiez le versement de salaire plutôt que de dividende, ou bien faites l'arbitrage et calculez de votre côté, euh, est-ce que c'est utile pour vous d'acheter au comptant après avoir versé des dividendes Seul vous avez la réponse, mais dans certains cas particuliers, détaillés dans notre formation Life Invest Héritage notamment, vous pouvez solliciter une hypothèque ou un nantissement auprès d'une banque située en dehors de l'Estonie. On fait la liste de tous les courtiers qui peuvent aller dans ce sens, et ça revient à risquer de perdre un actif pour en financer un autre, et c'est vraiment à certaines conditions uniquement si c'est bien fait. En résumé, si vous ne pouvez pas être financé et que vous avez un excédent, ne manquez pas l'occasion de développer votre patrimoine et de récolter des plus-values, des loyers, en achetant, en comptant, hein, même si les prix ont augmenté depuis nos premiers investissements en 2018-2019, hein, plus 12,8% moyenne sur les dix dernières années et une excellente année 2021 à plus 17% jusqu'ici, on pense que les prix du mètre carré peuvent encore doubler d'ici 2035. Donc, euh, les fondamentaux sont excellents en Estonie, avec une compétitivité fiscale numéro 1, c'est un peu dur à dire, numéro 1 des pays de l'OCDE en 2021 pour la septième année consécutive une dette maîtrisée, hein, toujours la plus basse de l'Union Européenne, un secteur estonien des startups qui croient de 30% par an, que ce soit en termes de revenus, d'emplois créés ou de levée de fonds, ce qui représente beaucoup d'emplois bien rémunérés, de reventes lucrative et de création de valeur globale pour tout le pays, des salaires d'ailleurs qui ont augmenté de 15% en moyenne en Estonie ces deux dernières années, et une démographie positive dans la ville de Tallinn. L'Estonie rassemble ainsi tous les critères d'un investissement réussi à l'étranger,